Ce dimanche un culte merveilleux que le seigneur nous a nous a donné ce dimanche alors nous allons prendre nos bibles pour lire le, le livre de Romain, Romain chapitre 12 romains chapitre 12 romains chapitre 12 à partir du rien que le premier verset Romains 12, verset 1er Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à l'éternel. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen. C'est le culte que nous voulons rendre à notre Père ce matin. »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 et qui l'installe sur les fleuves, qui montera à la montagne du Seigneur, qui se tiendra debout dans son sanctuaire. celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas sa vie à l'illusion et qui ne les jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice de son, du Dieu de son salut, tels sont ceux qui cherchent, ceux qui te recherchent, tel est Jacob. Amen. Amen. Amen. Alors prions ensemble, bien-aimés, pour recommander ce culte entre les mains de notre merveilleux Sauveur. Père éternel, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin, Père, d'être là, d'être là ensemble pour te célébrer, ensemble pour t'adorer, ensemble pour te louer, ensemble pour exalter ton saint nom, exalter ta grandeur. Exaltez ton autorité, exaltez ta divinité. Exalté ta toute puissance. Toi le rocher de tous les âges, toi le rocher de tous les temps, Père. Nous tournons nos regards vers toi, nous tournons nos cœurs vers toi. Nous voulons que nous soyons focalisés sur le Christ, la personne la meilleure, ô oh Dieu, l'être le plus esquisse, l'être le plus extraordinaire, l'être le plus merveilleux que le monde ne connaîtra jamais. Jésus, c'est toi que nous voulons adorer ce matin. Jésus, c'est toi que nous voulons célébrer dans ce culte, ô oh Dieu. Nous Amenons nos cœurs prosternés devant toi. Nous amenons nos pensées prosternées devant toi. Nous amenons nos intentions inclinées devant toi. Sois béni, agneau immolé. Sois béni, toi notre bouclier protecteur. Sois béni, toi le Dieu puissant. Sois béni, toi le Dieu glorieux. Porte élevez vos linteaux. Élevez le portail éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevez vos linteaux. Élevez les portails éternels. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi des gloires fasse son en entrée, que le roi des gloires fasse son en entrée, que le roi des gloires fasse son en entrée, en entrée. Oh Seigneur, merci. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adorons. Yahweh. Prosternez, ah. adorez, Yahweh, prosternez, prosternez.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 et son nom, Jéhovah, Jéhovah, et son nom. Oh Okay. Yeah. mais <muché> comme la prophète change Yay! Yeah. Répaillant baba, baba, la bail baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, ba ba ba ba mare dosita vai cara dosita mare dosita vai cara dosita mare dosita vai cara dosita ba ba ba ba mare dosita vai cara vai mare Oh, nous t'adorons Esprit de Dieu, nous t'adorons Esprit de Dieu, nous t'adorons Esprit de Jésus, nous t'adorons Esprit du Père, nous t'adorons Esprit Consolateur, nous t'adorons Esprit Souverain, nous t'adorons Esprit Divin, tu es Dieu, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, Esprit de Dieu, tu es merveilleux, Saint Esprit de Dieu, tu es merveilleux, tu es, merveilleux. tu es adoré.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 Exalté Jésus It's me. Inonde, mon encore, inonde nos cœurs. Prions encore bien-aimés. Précieux Saint-Esprit, inonde nos cœurs ce matin. Inonde nos cœurs, ô oh Dieu de gloire. Seigneur, tu nous as amenés dans ta maison de part et d'autre, ô oh Dieu. Seigneur, nous avons des besoins. Nous avons des désirs. Nous avons des attentes, ô oh Dieu. Certaines d'entre elles troublent nos cœurs, ô oh Dieu. Certaines d'entre elles ne nous, nous, nous empêchent de dormir. Nous empêche de nous épanouir, nous empêche de percevoir un lendemain meilleur, oh Dieu. Ce matin, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes là devant toi, Esprit de Dieu. Tu as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, Seigneur. » C'est ce que tu as dit, oh Dieu. Ce matin, nous sommes là devant toi. Nous ne sommes pas devant un homme, mais nous sommes devant toi, Seigneur de moi, afin de donner le repos au oh Dieu, le repos à l'âme languissante, au oh Dieu, le repos à l'âme troublée au oh Dieu, de donner des réponses à l'âme questionnante au oh Dieu, de donner une orientation précise et nouvelle au oh Dieu. Toi, fraîcheur du matin, toi, la rosée de tous les âges, toi, le bon berger, toi, le bouclier de nos âmes et de nos vies au oh Dieu, au Père, ce que l'homme ne peut pas faire, au oh Dieu. Affranchir, au oh Dieu. Libérer, au oh Dieu. Renvoyer, libre, au oh Dieu. Au oh Père, au-delà, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons penser? Qu'est-ce que nous pouvons espérer? Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia. Alléluia alléluia, alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te bénissons, esprit de lumière, oh Dieu. Nous te bénissons, toi, le même esprit qui était avec le Seigneur Jésus, Il l'a mené de lui en son lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, bénissant les malades, purifiant les lépreux, chassant les démons, parce que tu étais avec lui, esprit de Dieu. Nous exaltons ton nom, nous exaltons ta grandeur, nous exaltons ta présence, nous exaltons ta présence, nous exaltons ta présence, nous exaltons ta présence, nous exaltons ta présence, nous ta présence, nous exaltons ta présence, nous exaltons ta présence, nous exaltons ta présence, nous exaltons ta présence, nous exaltons ta nous la gloire de Dieu se répand sur nous, la gloire, la gloire de Dieu se répand, la gloire de Dieu se répand. sainte et méritable présence. Merci pour ta visitation ce matin. Merci pour, Merci pour ton équipement, Seigneur. Merci pour ton équipement, Seigneur. Merci pour ton équipement, Seigneur. Merci, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur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 Amen. Amen Bonjour à tout le monde, Bonjour. encore bienvenue à vous à notre culte de la Nouvelle-Jérusalem à London, Église de Dieu en Belgique. C'est une joie de nous retrouver ensemble, ensemble, en cette période estivale un peu drôle, mais on a l'impression que petit à petit, l'été commence à reprendre ses droits sur la pluie. Amen voilà, période estivale obligeant. Aujourd'hui, euh, nos chantres habituels ne sont pas là, mais cela ne nous empêche de pouvoir adorer le Seigneur. Et euh, voilà, un peu de repos aussi, ça fait du bien à tout le monde. Et euh, la semaine et le dimanche prochain, euh, ils vont, elles vont reprendre leur, leur activité habituelle, euh, un peu de repos pour elles aussi. Euh, pour ce dimanche... Comme nous l'avions annoncé le mercredi lorsque nous étions arrivés au dernier jour de notre séminaire proscuneo, adoré, on avait ressenti le besoin de continuer encore dans le même thème le vendredi et aussi aujourd'hui le dimanche. Depuis quasi trois dimanches, nous étions en train de voir, d'étudier le livre de Jean, spécialement le chapitre 17, la prière du Seigneur Jésus, pour voir de tirer de là euh, des sujets que l'on peut considérer, que l'on pourrait considérer comme des sujets importants euh, sur lesquels fort possible le Seigneur Jésus mettait l'accent et priait beaucoup là-dessus concernant ses disciples, son Église et après lui. Et euh, aujourd'hui, dans la suite de notre euh, séminaire proskuneo sur l'adoration, nous allons euh, voir aujourd'hui un autre aspect de l'adoration, un autre aspect de l'adoration, nous n'allons pas tout voir, juste quelques notions qui peuvent, en tout cas, affirmer ce que nous faisons déjà, nous réconforter, nous rassurer et donner à certains d'autres perspectives. Pour aujourd'hui, nous allons prendre un certain Quelques passages de la Bible. Si nous prenons, par exemple, le livre de Jean, chapitre 4, verset 22. Jean, chapitre 4, verset 22. Le titre de notre prédication du jour, c'est « La place du Saint-Esprit dans l'adoration ».« La place du Saint-Esprit dans l'adoration ».« La place du Saint-Esprit dans l'adoration ». Jean, chapitre 4, verset 22.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 Voyez-vous, l'adoration a toujours été un sujet majeur dans l'existence, dans la vie du peuple d'Israël depuis Abraham, les patriarches et autres. L'adoration est parsemée dans la vie du peuple juif, dans les différentes circonstances de la vie, que ce soit dans des moments religieux, de célébration dans le tabernacle ou dans le temple, l'adoration, la louange a toujours accompagné le peuple. Que ce soit dans des moments festifs, dans les temps de joie, mariage ou autre, l'adoration a toujours été une partie prenante dans la vie du peuple juif. Que ce soit même dans des temps de pleurs, dans des temps de deuil, l'adoration a toujours été un accompagnant. Euh, Nécessaire pour le peuple. Si nous prenons le psaume 126, le psaume de David, malgré la pleure, malgré les pleurs, nous voyons que le peuple tire toujours sa force de l'adoration et de la louange de notre Seigneur. Et il en est de même également de la vie de l'Église, l'Église dont nous sommes depuis euh, les apôtres et les successeurs des apôtres jusqu'à nous. L'adoration, la louange à l'éternel a toujours été un accompagnateur, une partie prenante de notre vie, de notre existence, soit en milieu, en milieu, en milieu fermé lorsque nous nous retrouvons dans un sanctuaire, de façon individuelle ou collective, soit en dehors du lieu de culte, partout où nous sommes, l'adoration, la louange a toujours été quelque chose de nécessaire, d'indispensable pour chacun d'entre vous. Si nous prenons le livre de Luc, chapitre 2, verset 9 à 15, Luc 2, 9 à 15, Luc 2, 9 à 15, la Bible dit, on peut même commencer au verset 8. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange lui dit, « N'ayez pas peur car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né en mailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il s'est joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Voyez, l'adoration, comme je l'ai dit, a toujours accompagné la vie, l'existence du Seigneur Jésus. Ici, dès la naissance du Seigneur Jésus, l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus, il y a un cœur d'ange, une chorale d'ange qui se met ensemble pour célébrer, pour louer Dieu, parce que enfin, le Père envoie à l'humanité un Saint Sauveur qui va racheter l'homme de ses péchés et qui va réconcilier l'homme à Dieu. L'adoration a toujours été importante dans la vie du Seigneur Jésus parce que ça permet dans toute occasion de rendre gloire à notre Dieu. Si nous prenons également le livre de 1 Thessalonicien, chapitre 4, verset 16, 1 Thessalonicien 4, 16, en Thessaloniciens 4.16, la Bible dit « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se releveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur Jésus, dans les airs. Ainsi, nous serons tous toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres avec cette parole. Voyez ici également, si la naissance du Seigneur Jésus a été chantée, célébrée par un cœur d'ange, ici également, au retour du Seigneur Jésus, nous voyons la place également de l'adoration. Au son de la trompette, au son d'un instrument de musique, les cieux vont s'ouvrir et le Seigneur Jésus va descendre pour enlever son Église. Le retour de Christ sera précédé également par l'adoration, par l'exaltation, par la célébration, par la louange de notre Seigneur. L'adoration est importante. Voyez, à la croix. Lorsque le Seigneur était en train, était en train de, de, de mourir à la croix, on nous dit qu'il y avait deux brigands, un à sa gauche et l'autre à sa droite. L'un d'entre eux l'insultait, mais l'autre s'est tourné vers lui. Il a reconnu qu'il était le Messie. Il a reconnu qu'il était le Sauveur, qu'il était Dieu. Il nous dit Souviens-toi de moi. Vous voyez, même à la croix. L'adoration est toujours un acte de l'homme qui reconnaît la divinité de Christ et qui le loue. Même étant dépouillé de sa puissance, volontairement, dans un temps de faiblesse, on reconnaît Jésus étant le Messie. On le reconnaît étant Dieu. Voyez, on le met sous terre. Il reste trois jours sous terre. Lors de sa résurrection, il sort du tombeau qui voilà Marie de Magdala. Marie de Magdala ne le reconnaît pas directement. Elle pensait avoir affaire à un jardinier. Et lorsque elle pose la question monsieur, avez-vous vu mon Seigneur Avez-vous vu mon Seigneur Même étant dans le tombeau, Marie continuait à adorer Jésus comme étant son Seigneur. Et lorsque le soi-disant jardinier se retourne vers elle et lui parle, et dit « Marie » C'est là qu'elle reconnaît qu'elle a affaire à son Seigneur. Et elle est directement rabounie. Elle se prosterne devant lui et elle a cours pour l'attraper. Le Seigneur lui dit « Non, ce n'est pas encore le moment parce que je dois retourner vers mon Père. » Je dis toujours cette histoire, c'est comme si le Seigneur a vu un, un, le poids de tout l'amour que Marie prouvait pour elle, le poids de la dévotion de Marie. Marie a beaucoup aimé le Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui dit, non, ton amour peut me bloquer pour ne pas retourner au Père. Je dois aller vers le Père, alors ne me freine pas dans ton élan d'amour. L'adoration, comme on l'a dit le vendredi, c'est un cœur aimant, un cœur qui aime beaucoup au prix de sacrifice, mais rien ne peut l'arrêter pour rencontrer l'époux qu'il aime. C'est comme la, la Sunamite, dans le livre de Cantique. la Sunamite était en train de chercher, était à la quête de son époux, elle était à la quête de son fiancé, elle demandait à toutes les filles, avez-vous vu mon fiancé, avez-vous vu celui que mon cœur désire, tel est l'acte de l'adoration. Voyez, tel que nous sommes là, nous sommes en train d'adorer le Seigneur, il y a toujours un temps où nous avons on peut du mal à décoller, c'est le cœur qui est en train de trouver le chemin de l'amour le chemin où rencontrer l'élu de son cœur, rencontrer le Seigneur mais à force de, de continuer, à force de pousser, à force de batailler avec sa chair de foi qui est un peu faible, avec son moi de foi qui dit, il n'y a pas tel, il n'y a pas tel, il manque ceci. Nous sommes en train de batailler. Mais à un moment, c'est lui que notre cœur désire, c'est lui que nous aimons sans l'avoir vu. À un moment, il y aura une ouverture. À un moment, l'espace de notre cœur va s'ouvrir et recevoir la rosée du ciel. L'adoration fait partie de la vie de l'Église, de chaque enfant de Dieu. Dans le texte de Jean, chapitre 4, verset 22, que nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur Jésus dit à la Samaritaine Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Remarquez quelque chose d'important dans ce texte, entre autres. Jésus ne dit pas à la Samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais elle, il dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il ne parle pas d'une personne. Parce que s'il disait une personne, il aurait dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais ici, il dit ce que vous ne connaissez pas. Et il continue en disant, car nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juif. Il est en train de dire à la Samaritaine que l'objet de l'adoration de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est par rapport à l'acte de salut que le Dieu a réalisé pour l'homme. Parce que s'il n'y avait aucun bénéfice à l'approche de Dieu, pourquoi adorer un être qui n'a rien fait pour toi Pourquoi célébrer un être qui n'a manifesté aucun intérêt à toi Non, nous adorons Dieu parce que de Dieu qu'il était, de la place qu'il occupait au ciel, il s'est fait inférieur aux anges. Il a pris la condition de l'homme, il s'est fait inférieur à l'homme, et il a été à la croix, il a payé le prix, il a souffert l'injure, souffert l'union et l'insulte pour nous racheter à Dieu et nous accorder le salut. Nous adorons à Dieu parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Il y a un but, il y a une finalité, il y a une raison. Nous adorons Dieu parce qu'il nous a sauvés. Parce qu'il nous a sauvés. C'est le salut qui est le moteur de notre adoration. Si Dieu n'avait pas sauvé l'homme, il n'y aurait pas lieu de pouvoir le adorer, le louer. Même avant le salut de l'homme, même avant que le Christ ne meure à la croix, l'homme ne pouvait qu'adorer Dieu parce qu'il est le créateur. Il a créé à son image, il lui a donné la création et il a établi comme roi sur la création. Règne. On adore Dieu parce que dans l'adoration, il y a des bénéfices. Nous reconnaissons les bénéfices, nous reconnaissons les actes de bienfaisance, les actes d'amour, les actes de miséricorde et de compassion que le Père a fait pour nous. Et lorsqu'un cœur reconnaît l'acte fait par le Seigneur en sa faveur, l'adoration peut être objet de reconnaissance, objet d'action de grâce. Quand Dieu n'a rien fait pour toi, on peut certes l'adorer, mais ça n'aura pas le même poids comme une femme comme Élisabeth, à qui on disait qu'elle était stérile. Lorsque le Seigneur l'a visitée, Élisabeth a chanté. Alléluia On verra ça tout à l'heure. Peut-être qu'elle ne chantait plus. Parce que, âgé, servant le Seigneur pieuse avec son mari Zacharie, mais il n'avait toujours pas d'enfant. Il servait finalement. Mais lorsque le Très-Haut a regardé Elisabeth, le Très-Haut s'était descendu à son niveau et lui a accordé la possibilité de concevoir un enfant, de porter un enfant. Elisabeth a chanté un chant. Zacharie a chanté un chant. Parce que Dieu a manifesté sa faveur. Et je j'ai une bonne nouvelle pour toi, même si aujourd'hui... Il y a du mal, tu as du mal à louer, à adorer, parce que les choses que tu attends, les choses que tu espères, ne sont pas encore arrivées. Je te demande simplement de persévérer, d'avoir la foi. Et un jour aussi, tu chanteras un chant nouveau. Un jour aussi, tu adoreras le Seigneur. Un jour aussi, tu crieras, Dieu a été pour moi un Dieu fidèle. Dieu a été pour moi un pourvoyeur. Dieu a été pour moi un bienfaiteur. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Voyez-vous, l'adoration est œuvre d'expérience. On expérimente Dieu et on l'adore. On est visité par Dieu et on l'est lourd. On est rencontré par Dieu et on l'exalte. L'adoration est une expérience. Expérience du divin. Expérience de la bonté de Dieu. Expérience de l'amour de Dieu. Et Dieu veut visiter l'homme pour tirer de cet homme l'adoration. Alléluia L'amour est certes là, mais l'amour doit se prouver. Voyez-vous, même entre nous dans une maison, Marie aimant sa femme, femme aimant son homme, les paroles de foi ne suffisent pas. Les paroles doivent être accompagnées des actes, afin que quand tu reçois, dit Ah, oh, merci, oh, que tu es merveilleux. » Imagine, à ton anniversaire, le mari devient à chaque fois à ton anniversaire, « Joyeux anniversaire. »« Ok, c'est bien, première année, ok, formidable. » Deuxième année, joyeux anniversaire. Ok. Troisième année, joyeux anniversaire, tu vas te tourner. Ah papa. Même pas une fleur. Alléluia. Parce que l'amour doit être accompagné des actes. Amen. Des actes. Et c'est ce que notre Dieu également fait. Nous adorons que ce que nous connaissons. Nous adorons parce que le Seigneur nous a sauvés. L'adoration des fils, nous l'avons vu tout le long de la semaine. Si nous prenons le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, 1 Corinthiens, chapitre, Corinthien, chapitre 2, versets 9 à 12, 1 Corinthiens 2, 9 à 12, 1 Corinthiens 2, Corinthien 2, 9 à 12, la Bible dit. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, c'est que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui, de même Personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Amen. L'apôtre Paul, ici, dans ce livre et dans cette portion des Écritures, établit une équation. L'équation est la suivante. L'apôtre Paul nous dit, « Ne connaît les choses de l'homme que l'esprit de l'homme. »« Ne connaît les choses de l'homme que l'esprit de l'homme. » Dès lors, même si l'homme peut dialoguer avec un animal, un animal n'est pas humain. Il est limité dans son approche avec l'homme et inversement. On ne connaît l'homme que parce qu'on est homme. On a l'esprit de l'homme. Et dès lors, pour connaître les choses de Dieu, il faudrait avoir son esprit. Pour connaître qui est Dieu, il faudrait avoir son esprit. Vous me direz il y a la parole, oui il y a la parole, mais la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Même la parole est fruit du souffle, de l'inspiration du Saint-Esprit. Il était là avant la création, il est là dans la création il est là de façon continuelle durant le, le trame de la vie de l'être humain sur cette terre. Et il prendra l'église, il ne quittera pas la terre même si l'église est enlevée. Il sera toujours présent, le Saint-Esprit. Ne connaît les choses de Dieu que celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Ne connaît les choses de Dieu. Dès lors, si le Saint-Esprit en nous doit nous pousser à connaître les choses de Dieu, cela nous amène à comprendre que c'est le Saint-Esprit également qui peut nous amener à adorer le Père tel qu'il est réellement, à adorer le Père tel qu'il attend de nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voyez-vous, dans l'attente d'une réalisation d'une promesse du Seigneur qui tarde, une femme qui n'arrive pas à concevoir, année après année, n'arrive pas à concevoir. La femme, elle est abattue, certes, elle est minée par la famille, la belle famille, de fois il y a certains hommes aussi qui peuvent se montrer méchants, vis-à-vis -vis de la femme qui n'accouche pas, surtout si le problème est Mandel, la société peut à chaque fois le lui reprocher. Je lisais le témoignage d'une euh, euh, prophétesse, d'une prophétesse servante de Dieu, que j'aime beaucoup, mais qui est déjà qui est décédée l'année passée, elle est partie rejoindre le père, j'aimais beaucoup cette prophétesse, elle avait une profondeur dans, dans les Écritures de façon extraordinaire. Ce n'est pas une prophétesse qui prophétise l'avenir simplement. « Voilà, tu es là, voilà, tu portes ta chaussure telle. » Non, non, non, non. Elle, elle était dans, dans la compréhension des Écritures. Les événements qui se passent, il le montre à la lumière des Écritures pour donner l'éclaircissement, donner la vision au peuple de Dieu. Je l'aimais beaucoup, mais le Seigneur l'a pris assez tôt. Et hein, elle racontait son témoignage en disant que Lorsqu'elle était jeune mariée avec son mari, elle servait le Seigneur. Elle servait le Seigneur avec son mari, mais elle n'arrivait pas à concevoir. La première année, pas de problème, on est encore la lune de miel. Deuxième année, troisième année, les langues ont commencé à se délier. Mais comment, comment, comment, on attend toujours, on attend toujours. Et elle disait ce qui faisait le plus mal, c'était même les remarques au sein de l'église. Les mamans de l'église, les, les, les, les, jeunes, les, les jeunes filles de l'église, surtout les mamans de l'église, viennent, oh, cet enfant tarde toujours à venir. Cet enfant, mais qu est -ce, quand est-ce qu'on va porter le petit et tout Et avant, cela ne lui faisait pas de peine. Elle était engagée dans le ministère, cela ne lui faisait pas de peine. Mais comme c'était répétitif, à la fois à l'église et au sein de la famille, ça commençait à la miner à l'intérieur. Et mine de rien, elle est entrée dans une crise un peu de dépression. Dans cette crise de dépression, à un moment donné, elle voulait tout arrêter. Elle voulait tout arrêter. Elle criait à Dieu. Mais comment moi je te sers Je me suis donné à toi. Comment tu peux me laisser dans cet état Comment tu peux me laisser subir de tels affronts C'est comme si elle était en train de dire au oh, Seigneur, tu es injuste. Comment Si tu étais juste, moi qui te sers, avec mon mari, on s'est donné à toi. Qu'est-ce qu'il en est d'un enfant Qu'est-ce qu'il en est de nous donner une progéniture? Et elle est, elle est restée dans cet état-là. Ça a pris même des années dans cet état-là. Elle a abandonné carrément de servir le Seigneur. Je cours l'histoire. Jusqu'à ce que un jour, il y a une autre dame, euh, il, y a, il y a une autre dame qui l'a réveillée un peu en disant de faire attention. Et elle était dans un temps de prière à la maison chez, seule chez elle. Et le Saint-Esprit est venu lui, lui dire, lui parler de façon ouverte en lui disant que ce n'est pas que je suis injuste, ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais c'est parce que je veux que tu me connaisses. Oh, elle était surprise, mais je te sers, je fais tout. Il dit oui, tu me sers, tu fais tout, mais tu ne me connais pas comme je veux que tu me connaisses. Je veux que tu me connaisses pour comprendre que ce qui est important entre toi et moi, c'est la relation. Ce n'est pas ce que je peux te donner, mais ce que je suis pour toi. C'est ce qui importe le plus. Ce n'est pas ce que tu fais ou ne fais pas pour moi. C'est ce que je représente pour toi. Je voulais que tu me connaisses. Et quand le Saint-Esprit lui parlait, il disait, j'étais en train de recevoir, c'est comme si il y avait des saletés dans mon cœur, dans mon âme. Il y avait, je recevais une douche, une douche froide. On me nettoyait de l'intérieur. On me nettoyait de l'intérieur. elle est sortie de là, elle était, elle était fortement encouragée. Et il y a une de ses amies, euh, sa belle-sœur, qui est venue quelque temps après à la maison lui rendre visite. Et ils étaient en train de prier ensemble. Et la dame a reçu une parole de connaissance en disant, le Seigneur me dit de te dire qu'il qu va vous visiter. Ton mari et toi, il va vous visiter. Il va vous donner un enfant. Et elle, quand elle recevait ces paroles-là, Um, elle pouvait douter, mais au-dedans d'elle, elle sentait que cette fois-ci c'était la bonne saison, parce que le Seigneur lui avait parlé, je voulais que tu me connaisses. Elle savait pertinemment, maintenant dans mon cœur, je suis prêt, je connais Dieu, le travail qu'il voulait faire en moi, il a fait ce travail, maintenant je suis prêt. Et je suis prête et nous sommes prêts. Elle est allée à l'église le dimanche, alors qu'elle avait arrêté le ministère. Et le dimanche à l'église, quand l'adoration était en train de monter, elle a senti un poids sortir d'elle elle ne sait comment, alors qu'elle ne parlait plus, sa langue s'est déliée, son cœur s'est ouvert, et un chant nouveau est sorti d'elle. Elle a commencé à adorer le Seigneur avec des chants en langue, avec le parler en langue, et quand elle l'adorait avec le parler en langue, elle prophétisait en même temps. Elle disait les merveilles du Seigneur, elle déclarait la gloire de Dieu, elle déclarait la grandeur de Dieu, et toute l'Église était dans l'admiration. Mais finalement maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Nous retrouvons la personne qu'elle était avant. L'église était en émoi. La présence du Saint-Esprit a rempli l'église et elle a redémarré un nouveau pan de son ministère. Et un an après, ils ont eu leur premier bébé. Voyez, nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Pour connaître le Père, connaître mieux le Fils, nous avons besoin du Saint-Esprit. Qui connaît l'homme, c'est lui qui a l'esprit de l'homme. Qui connaît Dieu, c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Qui connaît les choses de Dieu, c'est la personne que le Saint-Esprit guide, que le Saint-Esprit conduit pour lui révéler et lui faire connaître les choses de Dieu. Et la question quelles sont les choses de Dieu que le Saint-Esprit veut nous amener à connaître Quelles sont les choses de Dieu que le Saint-Esprit peut nous amener à connaître et qui seront pour nous, nous objets d'adoration, objets de louange, objets d'exaltation Nous prenons Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17. Colossiens 1, Colossiens 3, 1 à 17. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter simplement au, au quatrième verset. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17. Colossiens 1, Colossiens 3, 1 à 17. Aujourd'hui, nous nous arrêterons au verset 4. Colossiens 3, 1 à 17. On s'arrêtera au quatrième verset. Je le dis. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en eau, et non pas à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Amen. Cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite du Père. Avez-vous déjà remarqué quelque chose que lorsque nous louons, nous adorons le Seigneur, avez-vous déjà remarqué le gestuel que nous faisons tous de façon naturelle On ne te l'apprendra pas, ça vient naturellement. Nous levons nos mains et nous levons nos regards vers le ciel. Parce que nous reconnaissons que nous sommes de là, que nous irons là-bas, que le meilleur est là-bas et le meilleur nous vient de là-bas, du ciel. Nous sommes portés vers le ciel. C'est comme, voyez, en tant qu'homme, il y a la loi de la pesanteur. Si tu montes, tu vas descendre l'attraction terrestre. Mais en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, le Fils, l'Être divin qui est en nous, l'Esprit régénéré qui est en nous, nous pousse vers le ciel, Amen. vers la montée vers le ciel. Amen. voyez, le, le peuple... Voyez, le Saint-Esprit en nous nous pousse à désirer le ciel plutôt que toute autre chose. Nous pousse vers la rencontre de l'Époux. Voyez, Lorsque le peuple allait chaque année une fois au temple, le terme utilisé, utilisé c'était « monter vers Jérusalem ». On monte vers Jérusalem, on ne descend pas vers Jérusalem. La trajectoire du peuple de Dieu est une trajectoire de montée. C'est pour ça il dit « vous irez de gloire en gloire, de succès en succès » de progrès en progrès, d'avancement en avancement. La vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une vie de régression, non. On peut à un moment connaître la stagnation, on peut traverser par le désert, mais le désert n'est pas la finalité de la vie d'un enfant de Dieu. Le désert, c'est un tremplin, c'est une école de formation pour t'amener lorsque tu auras acquis les galons, de pouvoir sortir de là et de monter, et de monter et de monter de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Ça veut dire que la relation que tu as avec le Père doit te conduire dans les profondeurs du Père, aller de plus en plus dans la connaissance du Père, aller de plus en plus dans la connaissance du Fils, de plus en plus dans la connaissance du Saint-Esprit, de plus en plus dans la relation avec le Père. Un chrétien qui regresse dans sa marche avec Dieu, il y a quelque part l'œuvre de l'ennemi. C'est comme Galate. Dans Galate, l'apôtre Paul dit « Vous courriez bien, mais qui vous a dit de vous arrêter ?» C'est la sorcellerie. Il parlait d'un de esprit d'ensorcellement. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, dans ça marche avec le Seigneur. S'il y a un statu quo, il n'y a, a pas de progression, on tourne en rond. Quelque part, ce n'est pas de Dieu. Je te le dis, mon bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. Tu étais à un niveau là, mais au fur et à mesure tu descends de niveau, fais attention, ce n'est pas de Dieu tu étais bouillonnant pour le Seigneur. Tu servais le Seigneur avec zèle, avec passion. Du jour au lendemain, il y a une stagnation, il y a une régression. Je veux te le dire, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Quelque part, tu as ouvert une porte à l'ennemi qui est venu pour te lourdir, pour te refroidir et pour t'amener à l'arrière. La marche avec le Seigneur, c'est une marche de progression, c'est une marche d'élévation, c'est une marche dans les hauteurs, dans les hauteurs, jusqu'à ce que nous allons comprendre toute la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de notre Seigneur qui surpasse toute intelligence. C'est une marche de progression. C'est une marche de progression. Même la vie d'un enfant de Dieu, sur le plan social, matérielle, financière et autre, c'est une vie de progression. Pendant, On peut passer pendant un temps de manque, pendant un temps de dénuement, de, de, de mais ce n'est pas la finalité d'un enfant de Dieu. La finalité d'un enfant de Dieu ou la progression de, de la vie d'un enfant de Dieu, c'est une progression ascendante. Si aujourd'hui l'argent est un problème pour toi, au fur et à mesure ça doit cesser d'être un problème pour toi. Alléluia C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Si tu n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, un jour il faut que le baptême du Saint-Esprit vienne. Un jour il faut que les dons spirituels se manifestent. Un jour il faut que la puissance de Dieu se manifeste. Un jour aussi, tu ne resteras pas toujours là euh, comme étant euh, comme un, un simple auditeur. Un jour aussi, tu dois te lever et servir le Seigneur. Amen. Tu dois aller de progrès, tu dois aller de gloire en gloire, tu dois aller d'élévation en élévation. D élévation. Portez vers les choses d'en haut. Portez vers les choses d'en haut. Et l'apôtre Paul dit en Colossiens, quelles sont ces choses d'en haut Il dit au verset 1 Colossiens 3. donc vous êtes ressuscité avec le Christ. Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Première chose d'en haut, ce n'est pas l'ordre requis, mais ça fait partie. C'est la connaissance et l'exaltation de notre nouvelle identité en Christ la connaissance et l'exaltation de notre nouvelle identité en Christ. Cette nouvelle identité, nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Notre adoration est nourrie par le fait que nous reconnaissons que nous sommes morts au péché. Maintenant, nous sommes ressuscités avec le Christ et nous vivons pour Dieu seul. C'est notre résurrection. Nous sommes dans une position de ressuscité, assis à la droite de la majesté divine avec le Christ, avec le roi des rois, avec le Seigneur des Seigneur. C'est pour ça l'adoration est acte de joie. Parce que nous reconnaissons de l'ancienne nature qui était notre, une nature vouée au péché, une nature vouée à la malédiction, une nature écrasante. Le Christ nous a libérés. Le Christ nous a donné sa nature. Le Christ nous a ressuscités. Il nous a élevés et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en lui, à la droite de la majesté divine. Nous célébrons notre identité identité de fils de Dieu, identité de fille de Dieu, identité d'enfant de Dieu nous célébrons la grâce de Dieu, Amen. la grâce vérité. Le Seigneur nous a pris dans la boue, il nous a lavé, il nous a nettoyé, il nous a élevé et il nous a établi avec les grands. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. La connaissance et l'exaltation de notre nouvelle identité. Deuxième Amen. élément, Colossiens 3, 1b, il dit « Où le Christ est assis à la droite de Dieu le Père. » Deuxième élément, l'adoration nous amène à exalter la connaissance et la révélation de la position de gloire de Jésus-Christ. De la position de gloire de Jésus, assis à la droite de Dieu. C'est la glorification de la divinité de Christ. La glorification de la divinité de Christ. Voyez-vous, le Christ a vécu sur cette terre. Il a eu un ministère de trois ans. Un ministère de trois ans. Et après il est parti. Si le Christ n'était pas ressuscité, la Bible nous dit par Paul, notre foi est vaine. Si le Christ n'est pas ressuscité, les hommes, les romains qui l'ont pendu, tous les hommes qui l'ont amené à la croix et l'humanité, auraient conclu que la vie de cet homme, c'est un échec. Il a tout fait, il est mort à la croix, nu, battu, flagellé comme un simple homme. Sa vie aurait été un échec. Mais au-delà de la croix, il y avait un autre, une autre réalité. La réalité de la descendre, le séjour de mort, d'arracher la clé de la mort entre les mains de celui qui détenait la mort, et du séjour de mort entre les mains de Satan, et de ressusciter de là, et de rester pendant 40 jours avec les hommes, et de se lever au ciel, et d'être assis à la gloire, à la droite de la majesté divine. Hébreu chapitre 9 nous dit, il a amené le sang, il a présenté le sang au ciel, il est entré dans le sanctuaire céleste qui n'est pas fait par le, la main de l'homme, mais qui est fait par la main de Dieu. Il se présentait devant le Très-Haut. Le Très-Haut a son sang et lui a donné le Saint-Esprit pour le donner à tout homme. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, à tel enseigne comme en nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. L'adoration exalte, exalte la glorification de la divinité de Christ. C'est pour ça qu'on l'a dit pendant le séminaire, l'adoration est christocentrique. Christocentrique, centrée sur le Christ. Centrée sur le Christ. Et l'adorateur, c'est celui qui reçoit dans son esprit la révélation de là où est le Christ, assis à la droite de la majesté divine, au-dessus de domination, au-dessus de principauté, au-dessus de pouvoir, au-dessus de tout nom qui peut se proclamer dans le siècle présent, dans le siècle à venir et dans toute éternité, le Christ est élevé L'adoration nous conduit à comprendre que le Dieu que nous servons est le Dieu de Dieu, est le roi des rois, est le Seigneur de Seigneur. Personne ne peut l'égaler, personne n'est en force autant que lui, personne n'est en puissance autant que lui. C'est la reconnaissance de la glorification de Christ. Ça veut dire, lorsque tu adores, tu appelles le roi à régner dans ta vie. L'adoration c'est une invitation à Christ de régner dans ma vie. Et s'il y a un autre maître qui règne dans ma vie, lorsque j'invite le Christ, il n'y a pas deux maîtres qui peuvent régner dans une même vie. Soit il y a l'un qui règne, soit il y a l'autre qui parle. S'il y avait un maître qui règne dans ta vie, lorsque tu invites le Christ, il vient dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait Il chasse l'autre maître. C'est pour ça, lorsque nous adorons, il y a des délivrances qui se font. Il y a Rebabo Sete. Il y a des libérations qui se font, parce que nous amenons le règne de Christ, nous amenons le Christ à venir, nous l'invitons à venir dans nos combats, à entrer dans nos combats et à faire ce que nous ne pouvons pas faire, à faire ce que l'homme ne peut pas faire. L'adoration, une invitation au Christ de se manifester. J'ai un chant qui dit « Descends, Rabbi, manifeste-toi. Descends, agis, manifeste-toi. » C'est ça l'œuvre de l'adoration, de la célébration. Amen. Voyez, je ne fais pas trop la différence entre adoration et louange. Il y en a qui disent, l'adoration c'est reconnaître qui est Dieu, et la louange c'est les actes de Dieu, qu'importe. Moi dans l'adoration, je vois la louange, la célébration, tout ce qui s'ensuit, ça fait partie de l'adoration du Seigneur. Alléluia La connaissance et la révélation de la position de gloire de Jésus, assis à la droite de Dieu, la glorification de la divinité de Christ. Autant tous les sujets on peut en parler, il y a des hommes qu'on peut élever, on peut parler de Jésus, on peut le citer, mais quand il faut dire que Jésus est Dieu, c'est là la pomme de discorde. On ne veut pas reconnaître que Jésus est Dieu, on ne veut pas le reconnaître comme étant le Messie. Il y a une religion même qui parle de lui, c'est un... C c'est un serviteur de Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. C'est la pomme de discorde. Mais nous dans l'adoration, nous le reconnaissons et l'affirmons devant les hommes et devant la puissance de, de, de, de, de, de, de, du ciel que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. L'adoration par le Saint-Esprit peut conduire au salut, à amener quelqu'un à ouvrir son cœur à Jésus, à amener quelqu'un à ouvrir son cœur au maître. Elle permet ainsi de rendre témoignage de Jésus. L'adoration par le Saint-Esprit est donc une arme d'évangélisation. Une arme d'évangélisation. Si nous prenons Jean chapitre 15, verset 26, Jean 15, 26, Jean 15, 26, la Bible dit, quand viendra le défenseur, c'est lui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui proviendra du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Jean 16, verset 13 à 15. Nous sortons Jean 16, 13 à 15. « Quand il viendra, il est l'esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra. Il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. » Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'adoration est œuvre d'évangélisation, de rendre témoignage à Jésus. C'est une arme d'évangélisation. Si vous regardez dans beaucoup de campagnes d'évangélisation, des grands serviteurs de Dieu, on ne citera pas de nom, mais vous voyez combien la part importante est donnée à l'adoration. Depuis les temps anciens, tous les grands évangélistes ont toujours eu une équipe solide d'adoration, une équipe solide de louange, parce que la gloire, l'adoration est une arme d'évangélisation, parce que nous allons dans le combat pour arracher les âmes entre les mains de puissants de ténèbres. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu, euh, c'était Ézéchias, euh, je crois, sur le combat, sur le chemin du combat, Ézéchias a d'abord amené les chantres, les chantres allaient de l'avant et les chantres louaient et après les chantres venaient des guerriers. Parce que l'adoration amène Dieu à entrer dans le combat et nous accorder la victoire. C'est pour ça que c'est une arme d'évangélisation. La force d'une église, c'est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui amène une adoration à s'élever dans l'église. Et quand l'adoration s'élève dans l'église, l'adoration attire les gens. Parce que la musique attire. La louange attire. Les sons de musiciens attirent. Lorsqu'ils viennent, ils vont être rencontrés par le Saint-Esprit, touchés par le Saint-Esprit. L'adoration, c'est comme en marketing. En marketing, on parle de produits d'appel. Il y a un produit d'appel. Voyez-vous Même, je vais vous donner le conseil, voyez Si vous remarquez très bien, si vous entrez dans les supermarchés, dans les supermarchés ici, vous verrez que la plupart des supermarchés la disposition est quasiment la même. On commence par le pain, les gâteaux et les fruits. Les choses indispensables. Si tu prends le pain hein, et gâteau, tu dois prendre aussi le lait, tu vas prendre aussi le thé. Mais le lait se trouve loin. Tu dois faire le tour du magasin. Et quand tu fais le tour du magasin, tu vas t'arrêter boucherie, boucherie, poissonnerie, boisson. Tu vas aller petit à petit, c'est étudier c'est étudier le parcours de l'acheteur c'est étudier un produit d'appel au départ lorsque tu es accroché ça va t'amener <rire> à entrer encore plus loin c'est ça l'œuvre de l'adoration l'adoration attire il dispose le cœur à voir les choses en haut à voir les bénéfices que le Père donne à voir le bénéfice de Jésus il te révèle progressivement Jésus pour que tu aies encore plus loin plus loin, plus profond plus loin, plus loin Arme d'évangélisation. Le Saint-Esprit inspire l'adoration du chrétien pour donner toute la gloire à Dieu le Père et au Seigneur Jésus. L'adoration, selon l'Esprit, insouffle en nous et éveille en nous l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. L'adoration permet de soutenir notre foi, de soutenir la foi, car elle nous conduit à prier et à libérer l'onction, à libérer l'esprit de prière si nous prenons Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. La Bible dit, Romains 8, verset 16. La Bible dit, « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui, pour être aussi glorifié avec lui. L'adoration soutient la foi, car elle nous conduit à prier, à libérer l'onction L'esprit de prière, elle permet de prier avec foi, de prier avec audace, de prier avec courage, de prier avec conviction. C'est pour ça vous voyez, lorsqu'on adore, naturellement on prie aussi. La prière devient plus facile lorsque il y a l'adoration. La prière devient plus vivante et dynamique lorsque il y a l'adoration parce que le cœur est nourri, parce que le cœur est fortifié, parce que le cœur est en train d'entrer dans une profondeur de révélation, d'intimité de ce que le Christ. Parce que le cœur appelle le Christ à entrer dans la bataille, à entrer dans le combat. L'adoration outil de prière, outil de prière. L'adoration permet de dynamiser la confiance en Jésus. La confiance en Jésus. Si nous prenons 1 Jean chapitre 1, versets 20 à 21, 1 Jean 1, 20 à 21, 1 Jean 1, 20 à 21, la Bible dit... Je pas le bon texte. Un Jean 1, ce n'est pas le bon texte, je veux le voir, je veux le retrouver. Nous prenons Philippiens chapitre 3, verset 3. Philippiens 3, verset 3. Philippiens 3, verset 3, la Bible dit, car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu et qui mettons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. L'adoration nous permet de mettre notre confiance en Jésus. Notre confiance en Jésus. Voyez-vous, face à un guerrier comme Goliath, un guerrier comme Goliath, qui a terrorisé toute une armée de l'armée l'éternel, avec des grands généraux qui ont mené des combats extraordinaires, un seul homme Goliath, il se lève, il terrorise toute l'armée d'Israël, l'armée de l'Éternel. Mais qui est venu devant Goliath David, un adorateur. Un adorateur est venu confronter Goliath. Il lui dit, tu viens devant moi en évoquant ton Dieu, ton Dieu. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as défié. « Aujourd'hui, ta tête va être coupée et je la livrerai aux oiseaux du ciel. » Un adorateur est rempli de confiance. Il sait le Dieu qu'il a créé. Il sait le Dieu en qui il croit. Parce que l'adorateur, au fur et à mesure d'adorer, il reçoit la révélation du Christ. Le Christ est vivant. Le Christ est réel. Il est vrai parce que son cœur est ouvert et il est rempli de confiance. Il est rempli de confiance. Il est rempli de confiance. Nous retournons dans Colossiens chapitre 3. Nous allons voir encore un autre point de choses d'en haut dont Paul nous demande de cultiver dans l'adoration. Nos verset 2, il dit « Pensez à ce qui est en eau, non pas à ce qui est sur la terre. » L'attachement aux choses d'en haut, l'attachement aux choses d'en haut. L'adoration selon le Saint-Esprit nous pousse à affermir notre attachement et notre aspiration à la patrie céleste, à devenir de plus en plus céleste et de moins en moins terrestre. Ouais. Cela ne veut pas dire que nous ne vivrons plus sur, sur la terre, non. Nous devons réunir sur cette terre. Mais les possessions que nous aurons sur cette terre, nous ne vont pas nous amener à être attachés sur cette possession. Nos cœurs ne vont pas être attachés à ça. Plus Dieu nous bénit, plus Dieu nous élève, plus nos cœurs sont attachés à lui. C'est ça le secret des grands hommes que Dieu bénit. La bénédiction n'est pas pour eux un synonyme d'attachement, mais la bénédiction pour eux, c'est un véhicule qui les amène de mieux en mieux à accomplir l'œuvre du Seigneur, de mieux en mieux à servir le Seigneur. Amen. Le Seigneur, je suis étonné quand je regarde de serviteurs de Dieu, surtout américains et même euh, asiatiques. Beaucoup de serviteurs de Dieu, même au Nigeria, beaucoup de serviteurs de Dieu sont des millionnaires. Beaucoup. Je peux vous en citer de noms. Des millionnaires. Mais malgré cela, leur passion à servir le Seigneur, leur zèle pour le Seigneur, est encore de plus en plus vif et déterminé. Déterminé. Il n'y a que nous, deux fois, bizarrement, quand Dieu te donne un peu, un peu, comme disait notre, notre père spirituel, ce n'est même pas une bénédiction. Tu as une petite voiture, tu as une petite maison, à crédit peut-être, parce que la plupart d'entre nous, personnes acheté une maison cash. C'est un crédit, ça appartient au banquiers, à la banque. Mais tu as un peu ça, tu t'alourdis. L'église devient un problème pour toi. Tu as un peu un poste, un poste ministériel, où tu crois que, tu crois que ça y est. Mais jour ou l'autre, on peut être déboulonner, te retirer de cela, et tu perds tout. Tu crois que ça y est. Tu deviens négligent, tu deviens zololo dans les choses de Dieu, tu deviens calculateur, tu deviens. C'est maintenant Dieu qui doit suivre ta directive. Tu donnes à Dieu ton agenda. Moi, je ne ferai que ça, moi, je ne ferai pas ça, parce que je n'ai pas le temps. Un petit poste que tu as là. Mais il y a des hommes qui ont des chèques privés, qui ont des millions sur leur compte mais qui continue à servir Dieu avec détermination. David, c'était un roi. Mais est-ce que David a abandonné l'adoration Non. Il a abandonné le service. Non. Au contraire, plus Dieu te bénit, mon bien-aimé, plus serre-le. Serre-le. Plus il va te lever, plus serre-le. Ça lui amènera encore à dire, tu vois mon fils. <rire> Malgré ce que je lui donne, son cœur est attaché à moi. Voyez, Job. Satan est venu la tourmenter Job, parce qu'il voulait que Job maudisse Dieu recule, à cause des bénédictions reçues. Il pensait que le cœur de Job était attaché au matériel aux enfants, plus qu'à Dieu. Il a tout pris, mais Job est resté intègre dans son cœur. Job n'a pas maudit Dieu, et en fin de compte, Dieu lui a donné au double de tout ce qu'il avait perdu. L'adorateur ne s'arrête pas, même s'il y a les bénédictions, parce que Dieu bénit l'adorateur. Yeah. Dieu bénit celui dont le cœur aime, est disposé à lui seul. Amen. Dieu bénit assurément, Amen. mais qui ne se laisse pas tâcher, qui ne se laisse pas enlourdir Amen. par ça. Au contraire, c'est des tremplins pour mieux l'adorer. Avec l'argent, je m'achète un jet privé. Ça me permet de parcourir le monde pour aller adorer le Seigneur, Amen. pour aller le célébrer. Amen. Quand il y a des embouteillages, moi je prends. Ah, je Alléluia! Pour ne pas qu'il y ait d'embouteillage, vert, vert, vert, vert, vert, vert. Avec mes finances, je mets dans l'œuvre du Seigneur pour que ça soit excellent, pour que ça soit parfait, pour que ça soit harmonieux, pour que ça soit beau. Amen. Ça soit beau. Parce que Dieu aime le beau. Dieu aime l'excellent. Il vit dans le beau. Il vit dans la gloire. Il a créé le chef de l'adoration au ciel. C'était un astre brillant. Et n'a de lumière. Dieu aime le beau. Et bien aimé, figurez-vous, le beau ne vient pas de lui-même. Le beau, il faut le créer. Il faut le créer. Il faut un peu de moyens pour avoir un cadre magnifique. Et quand Dieu te donne le moyen, donne encore un peu plus. Excelle dans les choses. Maximise le beau. Maximise l'excellent. Donne-lui la meilleure part. La meilleure part. La meilleure part. La meilleure part. 2 Corinthiens 3 nous dit. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit. Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. J'ai longuement parlé de ce texte pendant notre séminaire. L'attachement aux choses d'en haut nous amène progressivement à une transformation. À une transformation progressive en l'image du Seigneur, de gloire en gloire. Quatrième point, Quatrième point dans Colossiens chapitre 3 où nous sommes. Le verset 3 nous dit Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ici l'apôtre Paul parle d'un terme, d'un terme d'après les théologiens, on a qualifié ça de la, de la régénération. La régénération. La régénération signifie simplement engendrer de nouveau, engendrer de nouveau, ce qui n'existait pas avant, engendrer de nouveau. Voyez-vous, lorsque nous nous convertissons à Christ, lorsque nous nous convertissons à Christ, il n'y a pas une transformation, non, c'est une nouvelle nature. L'ancienne nature est morte, elle est détruite, elle n'existe plus. Nous recevons une nouvelle nature qui n'a jamais existé auparavant, une nouvelle nature. Et cette nature-là est à l'image de Christ. Christ étant béni, nous sommes bénis. Christ étant fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Et dans cette nouvelle nature reçue, notre âme maintenant doit être transformée par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 nous le dit. Donc, lorsque nous acceptons le Christ, on ne te lift pas, non on ne prend pas l'ancienne nature, on lui donne, on, le maquille, on la maquille. Non. Elle est détruite. Elle est détruite. Elle est morte. Et quand tu sors de là, tu sors en nouveauté de vie. Une nouvelle créature qui n'a jamais existé avant. Donc si tu étais porteuse ou porteur de malédiction dans cette ancienne nature, en sortant de là, la malédiction... La régénération, c'est le point de départ de la vie chrétienne sous l'action du Saint-Esprit. Et lorsque nous comprenons cela, pour nous c'est une invitation à célébrer notre nouvelle nature, notre nouvelle naissance d'une façon continue et soutenue. J'aime un chant qui dit uh, « Walking power, walking miracle, the... I need the... » La régénération. La régénération. Cinquième élément, et j'arrive progressivement à la fin, cinquième élément, toujours au verset, au verset 3, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est l'éloge de la protection divine, de la protection divine, de la protection, de la protection. L'adoration, l'adorateur se sent protégé, se sent protégé. Voyez-vous pourquoi le texte qu'on a lu de Luc chapitre 2, quand le Seigneur Jésus est venu, qui a annoncé au berger la naissance de Christ C'est un ange, et après il y a un cœur d'anges qui l'ont entouré, commencé à louer avec les bergers. Quand l'adorateur est là où l'adorateur, eux, là où les anges également se rassemblent. De commun accord pour adorer le Seigneur pour adorer le Seigneur. L'adorateur, c'est une porte, on l'a vu, c'est un portier qui ouvre la voie au maître. Et le portier qui ouvre la voie au maître est entouré de gardes. Il est entouré de gardes. Les anges de Dieu sont là pour le protéger. Saül a tout fait pour tuer David, mais il n'a pas pu le faire, parce que David n'était pas seul. Saül n'adorait pas Dieu, mais David, c'était un adorateur. Dieu l'entourait, Dieu l'a protégé. L'adorateur est protégé, l'adorateur est entouré parce qu'il est utile à son maître. Il a un poids dans les mains de son maître. Il amène les hommes à ouvrir leur cœur, à disposer leur cœur, à rencontrer le roi, à rencontrer le roi des rois. L'adorateur est protégé, il, protège, il est protégé. Il jouit de l'accompagnement céleste, de l'accompagnement céleste. Les anges de Dieu sont avec lui Élisée, Géasi, face à la montagne, l'armée étrangère qui vient, nombreuse soit elles Géasi panique. Élisée me dit, reste calme, petit. Je sais qu'ils sont avec nous. Petit, reste calme. Maître, non, petit, reste calme. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Maître, ouvre-lui les yeux. Il ouvre les yeux et il voit. L'adorateur ouvre les yeux des autres. Amen. Lui, il est le portier, il ouvre la porte. Et quand le Messie apparaît, le cœur des autres s'ouvre pour voir le Messie. Et on se sent en sécurité. La protection divine. Sixième élément, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, c'est la glorification du Christ. Le verset 4 nous dit, « Quand le Christ de votre vie se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire, la glorification du Christ. Ça veut dire que l'adoration par le Saint-Esprit bénit Jésus. L'adoration par le Saint-Esprit bénit Jésus. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. 1 Corinthiens 12, 3. 1 Corinthiens 12, 3. 1 Corinthiens 12, Corinthien 12, 3. La Bible dit. 1 Corinthiens 12, 3. La Bible dit. C'est pourquoi je vous certifie que personne en parlant par l'Esprit de Dieu ne dit « anathème » à Jésus. Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. Le terme « anathème » ici, c'est le terme grec « anathème » qui signifie « maudit ». Personne ne peut maudire le Christ lorsqu'il adore par le Saint-Esprit. C'est la réprobation vigoureuse d'une personne. Personne ne peut reprouver le Christ lorsqu'il adore par le Saint-Esprit. Au contraire, plus on adore, plus on aime le Christ, plus on le bénit, plus on s'approche de lui, plus on eut des bonnes choses le concernant, le, de bonnes choses concernant notre Messie. Voyez-vous, si nous prenons par exemple un Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1er, Lorsqu'Elisabeth, Marie visite Elisabeth, Luc 1er, 39 à 45, 39, 43 et 45. lorsqu'Elisabeth rencontre Marie, l'enfant au-dedans de lui tressaillit. Qu'est-ce qu'Elisabeth dit La mère de mon Seigneur. La mère de mon Seigneur est venue me visiter. La mère de mon Seigneur est venue, est venue à moi. Parce que l'adoration, lorsqu'elle bénit le Seigneur Jésus, elle apporte la révélation de Christ comme le moteur et agent de notre espérance. Le Christ comme le moteur et l'agent de notre espérance. L'adoration amène l'espérance. Elle édifie, elle console, elle exhorte en répandant l'espérance dans le cœur. Romains chapitre 5 au verset 5. Elle montre l'invisible. L'adoration montre l'invisible. Fait entendre l'inaudible et révèle les secrets de Dieu, les profondeurs de Dieu. C'est ce qu'un Corinthien 2,9 nous dit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qu'il n'est point monté au cœur de l'homme, c'est tout ce que Dieu a révélé. Il a révélé à ceux qui aiment, à ceux qui aiment Dieu, l'adoration selon l'esprit, conduit à l'esprit de prophétie. À voir l'invisible, à entendre l'inaudible. C'est pour ça beaucoup d'adorateurs sont remplis des dons de prophétie. Sont remplis des dons de prophétie. Parce que comme ils vont dans le cœur du Père, ils vont trouver dans le cœur du Père les secrets du Père. Ils le révèlent pour qu'ils les donnent aux hommes. Voyez, les chants d'adoration inspirés, c'est des chants prophétiques. Avez-vous remarqué À chaque événement de la vie de l'Église, ou même de cette terre, il y a toujours un chant qui vient, qui accompagne. Par exemple, pendant le confinement, ici, le Covid, c'est le chant de blesse. Amen, amen. Partout dans le monde, ce chant a traversé, traduit dans différentes langues. Ça a accompagné. À chaque événement que traverse le monde ou l'Église, Dieu inspire toujours à quelqu'un, quelque part, un chant. Et on ne sait comment à un moment donné, ça va enflammer l'église et enflammer le monde. Parce que l'adoration, selon l'esprit, est animée de l'esprit de prophétie. Entrer dans les profondeurs de Dieu, révéler à Dieu, révéler aux hommes. C'est pour ça c'est un ministère on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça parce que l'adoration, c'est prêcher autrement. C'est parler de Dieu autrement. Elle montre L'invisible. Fait entendre l'inaudible et révèle les secrets de Dieu. Elle prépare le cœur et dispose, le cœur à manifester le fruit du Saint-Esprit. Voyez le fruit du Saint-Esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, la Bible dit, « Quant au fruit de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi. » Douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Voyez, lorsque l'adoration la, se vit à un endroit, dans une église, elle amène une atmosphère. Elle crée une atmosphère. Et dans cette atmosphère-là, on sent la joie. On est joyeux. On est enthousiasme. On sent la paix. On sent la douceur. On sent la bonté. Parce que l'adoration crée une atmosphère qui attire le Seigneur Jésus. Et quand le maître vient, le maître vient avec ce qu'il est, il est amour, il est bon, il répand la bonne odeur de sa connaissance. L'adoration crée, attise le feu, le feu du fruit de l'esprit, manifeste le fruit de l'esprit, manifeste le, amène les cœurs à être transformés. Et les esprits à être transformés à l'image du caractère de Dieu et le prépare pour le service. Le prépare pour le service. L'adoration rassemble tous les hommes autour d'un même Dieu, d'un même Seigneur, d'une même foi, d'une même espérance, d'un même amour. L'adoration nous unit à l'Esprit et nous unit entre nous. Alléluia. Voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez une chaîne Catéo. C'est la chaîne catholique KTO. Est-ce que vous avez remarqué que dans la chaîne catholique KTO, il y a maintenant depuis quelques années des clips et des chansons des, des, des églises protestantes Ils songent. On aime des chansons. Récemment, j'ai suivi un reportage sur un chante, une chante congolaise, Bongo, sur KTO. Avez vous vous n'avez jamais vu ça Oui, oui. Ils diffusent les chants de, de, des églises protestantes. Ils songent euh, de nos chantres et tout. Ils diffusent ça. Hein? Et vraiment, voyez-vous, on oublie là où l'adoration est, on oublie nos différences. On oublie nos différences. Ça mène nos cœurs à l'unité. Ça mène nos cœurs à la joie et à l'amour. Parce que nous reconnaissons que nous avons le même Seigneur. Nous avons le même Sauveur. L'adoration est facteur d'unité. Là où toi, pasteur, on ne t'accueillera pas. Mais lorsqu'un chant reviendra, il adorera. Les gens seront à même de l'écouter. Nous voyons deux fois dans des deuils. Lorsque tu te présentes un deuil avec une Bible. Mais quand on commence à louer, les gens sont là, ils louent. Ils tapent même, ils tapent même. L'adoration peut fédérer, créer l'unité entre nous. Alléluia! Vous voyez par exemple des chants que nous chantons. Euh, Quels chants que nous chantons? Euh, euh, J'allais dire, je ne sais pas quel chant de, de Bethel. Il y, y a certaines églises qui sont des églises baptistes des églises baptistes ou des églises presbytériennes, mais qui ont émis des chants, des chants que nous chantons, mais ça vient des baptistes et des presbytériens. Est-ce que moi j'ai le temps de voir, celui qui a composé le chant ici, c'est un, un baptiste Non, non, non. Moi c'est la mélodie. Comment ça m'emporte C'est ça qui est important pour moi. L'adoration est facteur d'unité. Alléluia Voilà que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia. Je m'arrête ici. Je ne suis pas arrivé à la fin parce que je prépare toujours beaucoup de choses. Mais je m'arrête ici. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Oh Seigneur nous bénis, Bénis-nous Seigneur. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur nous l'est, comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Merci. Merci Seigneur pour l'esprit d'adoption des fils qui crient à ma Père. Amen. Merci pour l'onction d'adoration, le souffle d'adoration que tu as libéré dans ton Église, dans la vie de ton peuple, envers et contre tout, malgré les vents, les tempêtes et les troubles de la vie, que l'adoration ne quitte jamais nos cœurs et ne quitte jamais nos lèvres. Que nous soyons un peuple d'adorateurs, un peuple qui vit l'adoration, un peuple qui inspire l'adoration, un peuple qui témoigne de Christ. Merci Père éternel parce qu'au travers de cela, nous nous attendons à la vie et à la bénédiction. Comme tu nous l'as dit dans le psaume 133, L'onction est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, qui se repent sur ses vêtements, qui arrose, qui arrose, qui arrose. Seigneur, c'est comme la vallée de l'armand qui est arrosée par cette onction, et là où elle les passe, elle apporte la vie et la bénédiction. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour ton Église et pour ton peuple, que nous soyons porteuses de vie, une nation porteuse de vie. Et porteuses de bénédiction. Que l'adoration nous conduise dans les profondeurs de Dieu, dans les secrets de Dieu, pour nos propres vies, pour nos maisons, nos familles, oh Dieu. Que les yeux spirituels s'ouvrent et que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Que le cœur soit rendu sensible à l'écho de ta voix et à la reconnaissance de ce que tu es. Seigneur, que cette adoration soit une arme d'évangélisation pour attirer des milliers à toi, pour amener des milliers à toi. Que nous soyons, Seigneur de gloire, ces produits d'appel qui montrent, qui reflètent la gloire du Dieu très haut. La gloire du Dieu très haut. Seigneur, lève-toi, lève-toi dans la vie de ton peuple, lève-toi dans la vie de ton église et protège nos vies, protège nos maisons, protège ton église et que nos vies soient meilleures. Que nos vies reflètent ta vie. Que nos vies soient un parfum d'agréable odeur. Pour toi seul. Pour ta gloire. Pour ta gloire Jésus. Pour ta gloire Jésus. Merci Seigneur de gloire. De nous élever. De nous élever. De nous élever. De nous élever. De nous élever. Et que l'adoration, l'esprit d'adoration. Console les cœurs. Les cœurs troublés. Le cœur attristé, meurtri qu'un ancien d'adoration concerne le cœur et guérisse les blessures intérieures afin qu'il ait la liberté, la liberté de t'adorer, de te célébrer avec une joie sincère, avec un cœur rempli et débordant d'amour pour toi seul. Oh Jésus, règne à tout jamais Règne dans ton église Règne dans ton assemblée Règne dans la vie de ton peuple Que les portes de ces jours de mort Ne prévalent jamais contre ton église Jamais contre ton peuple Jamais contre nos vies Seigneur de gloire, lève-toi Lève-toi Lève-toi, lève-toi Jésus Lève-toi, rayonne Brille, rayonne dans ta maison Brille dans ta maison Brille, et rayonne nous te donnons toute la place toute la place toute la place au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié Amen Amen Amen. Amen. Amen. voilà nous en sommes arrivés à la, au moment de nos dîmes et de nos offrandes pour la maison du Seigneur Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia. Oh merci Seigneur Jésus, oh toute la gloire à notre Dieu, toute la louange à notre Dieu, toute louange, toute louange à notre Dieu, à notre Dieu toute l'adoration à notre Dieu. Toute l'ouange, toute l'ouange à notre Dieu. Alléluia, alléluia, notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu. Toute l'ouange, toute l'ouange à notre Dieu, toute louange, toute louange, à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, Dieu. toute louange, toute louange à notre Dieu, toute, toute louange à notre Dieu.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 Dieu. Oh Dieu, Dieu, mon sauveur, Dieu, tout tout le monde, le tout le monde, oui, le que ton peuple a apporté dans ta maison tu as dit apporter dans la maison du trésor dit mes offrandes pour vous je menacerai celui qui dévore et j'ouvrirai les écluses des cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance Seigneur merci de bénir ton peuple merci d'élever une génération bénie en tout genre bénédiction spirituelle matérielle financière, affective que ce soit un peuple fort Père, c'est au moment de la présentation de l'offrande que tu apportes également des guérisons au niveau du corps. Amen. Guéris le corps de toute maladie, quelle que soit sa durée dans le corps. Maintenant, Seigneur, apporte la guérison. Baume de Galarade touche les corps et amène une guérison totale. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une prière spéciale? Quelqu'un a besoin d'une prière spéciale. Alléluia, alléluia. Nous allons euh, souhaiter un joyeux anniversaire à, à notre frère qui a fêté son anniversaire euh, récemment, à notre frère euh, Nicolas qui a fêté son anniversaire. Joyeux anniversaire papa Nicolas. Joyeux anniversaire à vous. On a vendu la mèche. Joyeux anniversaire à vous. Amen.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 Bon dimanche à tout le monde. Que le Seigneur soit avec vous. Passez une excellente semaine sous sa grâce et sa protection. À nous revoir à la prochaine réunion. Dag, Dag, dag,